Salut les j'espère que vous avez la forme, moi ça va impeccable. Donc voilà, aujourd'hui on parlait du scooter, euh, un truc un peu bizarroïde qu'ils ont qu ils ont voulu tenter, disons qu'ils tentent des choses et euh, un peu au hasard on c'est le fellow FW03, euh, c'est un scooter électrique mais vous allez me dire oui bon d'accord, c'est un scooter électrique mais là où, enfin avec une petite boîte à 140, alors c'est et euh Là oui, euh, ils ont voulu euh, se, se, comment on dirait, se euh, distinguer des autres. Là, de se distinguer des gosses et ils ont dit ouais, le nôtre il va être off-road. C'est pour ça que j'ai fait cette présentation sur cette news, parce que moi les l'électrique vous me connaissez, j'en ai. Franchement ça ne m'intéresse pas du tout. Ni moto, ni scooter, ni rien du tout. Mais là j'ai voulu parler de cette news parce que ça m'a fait marrer quand j'ai vu la gueule de l'engin. On dirait vous savez euh, quand vous étiez petit il euh, y avait les espèces de petits scooters euh, à roulettes, Fisher Price là. Euh, ou à pédale, eh c'est exactement la même chose. Ils ont voulu faire un look rétro, mais je vous promets, ça ressemble à ça. Ou alors, euh, je sais pas si, enfin, c est, c est, c est, pour les plus jeunes, vous connaîtrez pas ça. Les premiers scooters, de, les premiers jet ski qui étaient de marque Yama, si je ne me trompe pas, vous savez, ils avaient vraiment un look rétro avec un espèce de bec devant. Mais c'est vraiment vieux, attention, quand, quand je vous disais ça dans les années peut-être 80, hein, mais les premiers premiers scooters, scooters des merdes. Ça a la même tronche, la même gueule, c'est immonde. Et, euh, et en plus, ils ont dit voilà, le nôtre, il va off-road, tout terrain et tout. Euh, quand tu vois la tronche du bousin, déjà ça ressemble à un jouet. Mais là, des, des fois, on le dit, ça ressemble à un jouet, mais c'est pas vraiment vrai. Et là, c est, c est vrai, ça ressemble vraiment, vraiment à un jouet. Ça en dirait, je te promets, ça ressemble à un jouet. Euh, ça a une tronche, on dirait, un jouet de Fisher Price, que tu as, as acheté ça dans Grand Surprise ça a la même gueule pareil et puis ça je vous dis ça ça a un look rétro mais vraiment rétro mais là c'est rétro euh, tranché la mienne en que ça disent que c'est du néo rétro alors, certains disent oh j'aime pas trop ça fait un peu ancien la mienne mais alors quand elle ça c'est récent là c'est vraiment le rétro mais pur et dur pur et dur pur et trop que ça je crois que tu crèves hein. et, euh, et donc ils ont, ils ont ils ont ils lui ont mis une, une espèce de petite euh, des suspensions assez hautes et euh, Mais par contre, ce qui me fait marrer, c'est le bras oscillant qu'il à l'arrière. <rire> Attendez, c'est vraiment le bras oscillant, on dirait juste une tige en métal. C'est euh, pas les bras oscillants qu'on voyez de moto, vous savez, des gros bras oscillants ou, ou sur une ténérie, machin, comme ça, où ça supporte vraiment le, le choc. Parce que si tu fais du off-road, ça supporte. Là, c'est une simple petite barre métallique. C'est du foutage de gueule. C'est impossible que tu fasses du off-road. Ou alors, ce qui veut dire par off-road, ce qui veut ce dire, c'est que tu sors juste... Euh, faire Du tout chemin, quoi. Tu roules un petit peu sur l'herbe et pour eux, c'est du off-road. C'est tu roules sur l'herbe, tu roules sur le gazon. Euh, tu vois tu parles, bah, le bas côté de, ma, de la route. Là, voilà, tu roules sur de la terre comme ça. Tu dis, waouh, putain, c'est du off-road. Attention, mais hein. non, moi, le off-road, c'est vraiment. Tu, vous me connaissez, c'est comme quand j'en faisais en motocross ou en, en enduro. Et je tout d'accord encore. Euh, merci, et, bah, il s'est bien poussé lui. Euh, donc, voilà, c'est vraiment du vrai off-road. Parce qu'à ce moment, il faut pas dire ça. Il faut dire, c'est du tout chemin dire, hein. c'est du tout chemin il faut pas dire c'est du off-road parce que off-road les gens vont dire bah alors c'est vraiment du tout terrain c'est une motocross hein. c'est ça le road, hein. -road c'est pas moi qui ai être de mal c'est ça hein. off-road c'est vraiment c'est le c'est ça quoi. donc euh, quand vous quand vous balancez s'ils balancent des termes à la con et qu'ensuite ils ont une mauvaise pub faut pas qu'ils s'étonnent parce que là quand ça a été présenté à moto journal j'ai regardé les commentaires des gens et puis peut-être que c'est que moi les gens se font de la gueule les gens disent mais ça ressemble strictement à rien le truc c'est vrai que ça ressemble à rien, tu le vois, tu le vois que le cadre, déjà c'est pas du tout adapté à un scooter pour faire du off-road, le seul qui a à peu près, j'ai dit adapté, on sent que c'est quand même construit dans du solide, c'est le, le, le scooter Honda euh, qui est fait pour aller sur le tout-terrain, j'ai oublié le nom, ça va me revenir une fois, je j'ai perdre voir sur les noms, il y a tellement de noms de motos maintenant que, euh, donc, lui, le scooter tout terrain de Honda, tu vois le bras oscillant à l'arrière, tu vois les suppressions qu'ils lui ont mis, la fourche et tout, tu te dis, voilà, ça, ça reste correct. C'est pas du hard enduro du que tu vas faire avec, mais tu peux rouler sur la terre, ça a été prouvé, ça a été fait, ça marche. Euh, là, comme ça s'appelle, quand tu vois la tronche du, du, de l'engin, non seulement ça fait pas de l'off-road, mais je sais même pas si ça, ça arrive à faire tout, tout chemin. Euh, la moindre bosse, le moindre trou, euh, tu vas vite plier la chose vite fait. Quand tu vois la tronche du, du, du bras oscillant à l'arrière, tu te tu te fends la gueule, c'est vraiment, euh... enfin, c'est trop léger, quoi en plus la motorisation c'est de l'électrique, donc tu vas avoir une puissance à tout casser d'une 125, et encore j'aurais gentil hein, quand tu vois le truc, donc voilà, au final, est-ce que je conseille ce, ce genre de, de, de, de machin Non, pas du tout, je veux dire, en plus il est vendu assez cher, il est vendu, hein. il n'est pas donné, vous voyez pas qu'il vous le vend euh, à une que dalle, il est assez cher, donc, euh, non, Ça, si vraiment tu veux faire du tout terrain, bon déjà, tu ne t'achètes pas un scooter. Hein. <rire> Attendez, je vais me mettre en warning. Euh, soit, soit, soit tu t'achètes la moto qu'il faut. Et si vraiment tu veux faire du tout terrain avec un scooter, tu t'achètes un scooter Honda. Bon, je sais qu'il est vendu 12 000. Hein. Mais au moins, voilà, tu as un truc qui est fait pour et qui a été étudié pour et qui va m'en faire avec des matériaux sérieux. Euh, là, c'est de la merde. En plus, c'est de l'électrique. Donc, euh, déjà sur route, ça a annoncé à peu près à 80 km, 100 km, je crois, d'autonomie. En tout cas, c'est encore 100 km, je crois que c'est même, même pas vrai, je crois que c'était même 80 km. À tout passé, et encore, je reste large, très large. Et si tu fais du tout-terrain avec, tu fais euh, 30-40 km même pas et t'as plus d'électricité. Donc, c'est vraiment. On est dans une génération où on sent que les gens sortent n'importe quoi. C'est vraiment la génération des voleurs, des escrocs, et, euh, et chacun sort n'importe quoi. C'est vraiment pour dire, voilà, je, je me débarquer des jeux, je vais sortir un truc, et c'est au petit bonheur la chance, ça marche. Il y a des pigeons qui l'achètent, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais voilà, c y a, y a, on sent qu'il n'y a pas une... Enfin, je voulais, Il n'y a pas une, une recherche pointue derrière, il n'y a pas une, un... un quelque chose de, de, de qualitatif. C'est vraiment sortir un truc pour dire je vais démarrer des gens et je vais m'en mettre plein les poches. C'est tout ça écœurant. C'est vraiment la génération de merde. Si vous voyez, c'est une génération où je n'y retrouve pas du tout. Que ce soit des motos des scooters ou n'importe quoi d'autre dans toute la vie. Quoi que ce soit même dans les films et tout. On sent que maintenant, ils ont épuisé toutes les idées. Donc n'importe quelle connerie vont vous sortir. Et... Euh mais c'est vraiment pour profiter des gens quoi, c est, c est... moi je vous le conseille, franchement je... là des fois je vous le conseille, mais là je vous le déconseille fortement d'acheter ça, c'est de la merde, voilà. F... F... j'essaye à chaque fois d'être modéré dans mes propos, de pas trop essayer de blesser les gens, mais euh... ou des gens comme ça, mais là c'est de la merde, c'est de la merde, de la merde hein. que ce que je vous dise, ça, ça vaut rien, c est... C est déjà un scooter, même le Honda quand vous allez sortir un scooter pour faire du off-road, ça me fait marier, pourtant il est bien étudié, mais ça me fait marier, euh, quand ils dit ça tout terrain avec ça me fait marrer je, je, je sais ce que c'est que le tout terrain Déjà, même une motocross ou une enduro ou un trail déjà ils en chient dans le tout terrain donc un scooter c'est même Voilà, c est, c est à mourir de rire et de deux quand vous voyez un scooter quand tu vois la tronche de l'engin que tu vois comme les matériaux sont fragiles tu vois rien qu'au bras oscillant à l'arrière une simple petite barre en métal ben, s'il te plaît tu vas faire un saut ou deux avec tu vas faire, tu vas faire un franchissement de trou tu vas la plier là-bas non, C'est vraiment de la connerie c est, c est... Je vous le déconseille vivement En plus c'est vendu cher L'autonomie elle est misérable Et surtout en off-road voilà, ça, ça, ça va se bouffer à vitesse grand V Même si vous avez un enfant Ne lui achetez pas une connerie comme ça Vous allez vous gaspiller du fruit pour rien Et vous allez le regretter amèrement Et tu vas dire putain il avait raison Genre me fait de m'acheter autre chose Non non c'est de la connerie L'achetez pas voilà. J'ai juste fait cette news pour, Justement pour déconseiller les gens, les gens D'acheter cette connerie C'est pas intéressant C'est mal fait C'est mal branlé Le, le design ne ressemble à rien c'est de la connerie, voilà. je, là je préfère vous le dire honnêtement, je les déconseille fortement d'acheter un truc comme ça, parce que justement n'achetez pas ça, parce que comme ça, ça va leur donner un bon signal clair et ferme et définitif, c'est que les gens ne veulent pas de merde, ne veulent pas acheter de la merde, et ne veulent pas des choses comme ça, voilà, comme ça ils arrêteront de produire ce genre de truc, ils vont se calmer avec ce genre d'idéal de, de, stupide, voilà. bon écoutez en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation, un beau ride, merci pour votre fidélité, on est déjà 1643 abonnés et ça augmente tous les jours, et c'est grâce à vous que la chaîne continue et perdue.